Y'a plus de potes, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai vu un petit truc passer et euh, vu que c'était sur un sujet sur lequel je m'étais déjà renseigné, je me suis rendu compte que la portée du geste que j'ai pu voir n'était pas saisie nécessairement par tout le monde en France parce que c'est un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler, donc je m'étais dit que ce serait l'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous montrer ça et vous expliquer pourquoi est-ce qu'un truc qui est perçu comme ouf aux Etats-Unis ne va pas forcément nous impacter beaucoup en France parce qu'on se rend pas compte de la situation qui est particulière là-bas, d'accord Et je me suis dit quand même temps... Ça permettrait de faire un petit format de vidéo un petit peu différent. C'est pas vraiment des histoires bizarres des réseaux. C'est pas vraiment non plus un thread ou quoi que ce soit. C'est plutôt une petite vidéo sur un sujet que je viens, que je vous explique. Et on envoie ça en léger. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ce petit geste, comme j'appelle, c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours et ça a commencé du coup par Evan Spiegel et sa femme. Alors Evan Spiegel c'est le PDG de Snapchat, hein, l'application qui n'est plus utilisée que par les mecs dans le sud de la France parce qu'ils ont un retard technologique. Donc... Ça va, ça va, ça va, ça va, je rigole, et eh oh oh, j'incorpore aussi un petit peu des vannes et un petit peu de quoi vous faire réagir. Donc, le PDG Snapchat et sa femme étaient en visite à Lotus College of Art and Design. Donc, c'est une petite université d'art et du design aux États-Unis. Cette université où notre ami Evan Spiegel a passé une partie de son cursus. D'accord Lui-même, il y est déjà allé et il était allé donner un discours auprès de la promotion 2022, donc des diplômés de 2022, pour les encourager, pour les féliciter, pour les inspirer. Mais Également pour annoncer qu'il a fait un geste énorme auprès de l'école et notamment auprès de ces derniers, c'est que sa femme et lui ont fait une donation suffisante pour pouvoir couvrir l'intégralité des dettes qui ont été contractées par des pré-étudiants pour que les personnes de cette promotion 2022 puissent avoir leurs études. Oui, c'est un geste de prime abord, d'accord, où tu vas dire « Ouah, des... donc du coup, des gens qui avaient fait des prêts n'ont plus à rembourser. Ouais, bah c'est assez facile à comprendre, Zach. Non, il n'y a pas vraiment besoin d'en faire une vidéo, si. » Et c'est là où je vais te dire que si, si, en fait, il y a besoin d'une vidéo pour comprendre jusqu'où ça va et pourquoi c'est si important et pourquoi est-ce qu'on a vu des gens littéralement pleurer leur mort, d'accord, au moment où il a annoncé ça tellement ils étaient fous de joie. Donc pour comprendre la portée de ce geste, il est important de se rendre compte de ce que représente le marché de la dette étudiante aux USA. Et là je vais vous les faire en quelques chiffres, c'est 1,8 trillion de dollars, 1800 milliards de dollars, les deux tiers du PIB français. C'est une dette qui a une estimation, donc dans sa manière d'augmenter, d'à peu près 3000 dollars secondes. Donc elle augmente vraiment tout le temps, littéralement tous les jours. Plus d'un élève sur deux possède un prêt étudiant. Les deux tiers de ces pré-étudiants sont contractés par des femmes et le montant moyen de ces dettes-là est d'environ 40 000 dollars. Faut se rendre compte que les études aux États-Unis, ça coûte très très cher, d'accord. Surtout les études quand elles sont privées. Parce qu'il y a également des études publiques qui coûtent un petit peu moins cher, des instituts qui sont. qui appartiennent à l'État, voilà, l'éducation d'État. Mais il y a également des écoles un peu plus privées. Et là, ça peut très vite chiffrer des cursus à 20, 30, 40, 50, euh, des fois 80 000 dollars annuels. Alors, autant de dire que quand t'as ça à payer sur 4, 5 ans, soit t'as des parents solides, soit t'as euh, du coup une différente euh, gamme de prêts qui s'ouvre à toi. On va en reparler juste après, mais j'ai encore quelques petites statistiques. Et des statistiques qui sont étonnantes, encore une fois. Donc sur ces 1800 milliards de dollars de dettes détenues du coup par euh, les Américains. Il y a une classe moyenne, enfin une classe pardon d'âge qui est plus euh, concernée que les autres, c'est les 25-34 ans, d'accord Les 25-34 ans détiennent à peu près 500 milliards de cette dette, donc soit quasi un tiers de celle-ci. Les 35-49 ans, donc la classe juste au-dessus, euh, détiennent quant à eux 622 milliards, donc encore un petit peu au-dessus, alors qu'on pourrait se dire que euh, une classe d'âge plus tard égale peut-être moins de dettes, bah non, 622 milliards ça reste quand même énorme. Et il euh, y a encore un des trucs les plus... Pas drôle, mais étonnant. Il y a les 50 à 61 ans qui possèdent 281 milliards de cette dette étudiante. Et en fait, sur les 50 à 61 ans, pour moi, il y a deux scénarios. Soit c'est des gens qui ont repris leurs études à 50 balais et qui, du coup, ont contracté des prêts pour pouvoir suivre des cursus. Ou alors, c'est peut-être des gens qui traînent encore leurs dettes depuis qu'ils sont sortis de leurs études à 25-30 ans et qui à 50 et 61 ans ont encore euh, pas mal de trucs. Donc en fait moi ce qui m'a fasciné c'est que sur 1800 milliards, 281 c'est quasiment. Euh, c'est plus de 10% quoi, c'est 15% à peu près. Donc 15% de ça qui est euh, qui appartient à une de, une classe d'âge qui, euh, on va dire, bah n'est censé plus être étudiant depuis bientôt 25-30 ans, quoi. Bah, j'ai trouvé ça étonnant, soit c'est des mecs, comme je vous ai dit, ils tirent en longueur, soit c'est des gens qui ont repris leurs études, mais voilà, c'était pour la petite statistique. Donc faut comprendre que ces emprunts, ils sont assurés pour la majorité par l'État américain. Donc environ 92% de cette somme au total est assurée par l'État américain euh, via trois moyens entre guillemets. Il y en a un qui s'appelle le Pell Grants. Donc le Pell Grants, c'est euh, des prêts qui sont faits auprès de ceux qui n'en ont pas les moyens. C'est des prêts accordés par l'État américain, d'accord, et qui permettent à, à des étudiants de pouvoir suivre leurs études. Il y a des prêts qui sont donc des formules de prêts qui sont également euh, offertes par les écoles elles-mêmes. Donc euh, là, il y a de tout et de rien. Donc les écoles peuvent te permettre de toucher des prêts tout en travaillant à côté pour l'école pour du coup rembourser petit à petit. Il y a certains de ces prêts là qui sont proposés par les écoles qui sont indexés sur ce que tu vas gagner en sortant. Donc c'est à dire que imaginons euh, tu as ton diplôme, tu sors, tu as ton premier salaire, tu le transmets à l'école et il y a une partie de ce salaire qui sera automatiquement pris par l'école juste après tes études. Ok genre comme ça la transition se fait de manière super smooth, les mecs ont été super euh, marrants. Donc il y, y a plein de moyens de financement euh, comme ça. soit Sinon il y a un classique aussi c'est remboursement en 120 mois donc c'est à dire que tu as 10 ans pour rembourser ton prêt étudiant une fois que tu sors de celui-ci. Ou alors il y a bien entendu les prêts plus privés donc, assurés par des banques donc assurés au niveau des banques par l'état américain mais qui sont euh, du coup prêtés par des banques donc euh, là les banques ils viennent oui bonjour machin nan, nan", et euh, ils t'offrent une gamme entière t'inquiète pas que niveau prêt et usure aux états unis ici connaissent nos amis les américains sauf que tout ça ça a des conséquences il y a des générations entières d'américains qui sortent diplômés et qui surtout ressortent avec des dettes énormes tout ceci ça a du coup des conséquences tant au niveau du premier taf qu'ils doivent choisir parce que très souvent du coup ils se retrouvent avec des tafs oh putain faut que je bosse tout de suite faut que que je fasse de la quiche tout de suite parce que j'ai 1000, 2000, 3000 dollars à rembourser par mois, par mois pendant des années. Donc, c'est des gens qui peuvent peut-être pas voyager, c'est des gens qui peuvent peut-être pas suivre une carrière alternative ou qui gagnent peut-être un petit peu moins au début. C'est des gens qui peuvent pas forcément lancer de business ou des gens qui doivent du coup faire autre chose. Donc, la première conséquence forcément de ceci, c'est moins de pouvoir d'achat après le diplôme et c'est un moindre pouvoir d'achat qui impacte directement l'économie américaine avec des gens qui chaque mois ont une partie de leur pouvoir d'achat qui est amputée directement, mais pendant une longue longue période. Pour vous imaginer ceci, d'après une étude, euh, ça a même reporté pas mal de projets que certains des étudiants peuvent avoir une fois qu'ils touchent l'âge adulte. 21% des emprunteurs ont dû décaler leur projet de mariage. 26% des emprunteurs ont dû décaler leur projet d'enfant. Donc le fait d'avoir un enfant, putain je peux pas, j'ai trop de dettes, est-ce que je vais pouvoir subvenir à ses besoins Donc euh, c'est quand même un, un, un emprunteur sur quatre, hein, c'est quand même dingue. Et euh, 36% ont dû décaler leur achat de maison. Pareil, ça impacte également bah, du coup tant euh, le pouvoir d'achat que le marché de l'immobilier qui se retrouve avec des gens qui ont peut-être un petit peu moins de capacité d'achat parce que tu vas pas stacker les prêts. d'accord, Tu vas pas stacker prêt étudiants plus euh, prêt, euh, prêt immobilier ou mortgage comme ils font habituellement. Donc il y a également d'autres conséquences qui elles sont assez faciles à comprendre et perceptibles. Une des conséquences c'est également le fait de faire défaut. Il y a des gens qui font défaut, banqueroute et qui doivent du coup aller en justice pour régler leur cas euh, mais ça je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Il y a euh, en autre conséquence l'augmentation du coût des études donc avec la capacité d'obtenir de, des prêts de manière très facile, en tout cas ça a été le cas très longtemps avec des taux d'intérêt qui étaient offerts pas forcément hyper haut avec des écoles qui se permettent de se dire oh, de toute façon les étudiants ils les auront leur prêt hein, donc on peut bien augmenter les coûts. Voilà. Et il y a même une catégorie de personnes et ça c'est on va dire pour les cas les plus extrêmes en termes de conséquences qui fuient le pays. Donc c'est des personnes qui passent leurs études et qui une fois passées leurs études et passé leur diplôme fuient complètement le pays et ne rentreront plus jamais aux États-Unis de leur vie. Il y a des reportages entiers où on voit des étudiants américains témoigner et dire voilà maintenant j'habite dans XP donc, c'est des pays qui souvent n'ont peut-être pas des accords suffisamment strong pour que les États-Unis puissent aller chercher. Ou alors, des fois, les banques ou les États-Unis elles-mêmes ne prennent pas la peine de le faire en mode bon, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça pour 30 ou 40 000 dollars Souvent, c'est pas vraiment le cas. Mais c'est des Américains qui te regardent dans les yeux, qui te disent bah maintenant, je peux plus rentrer dans mon pays, je peux plus revoir ma famille. Ou alors, si je les vois, c'est eux qui viennent à moi, tout simplement parce que du coup, si je rentre aux États-Unis à la seconde où je pénètre le sol américain, c'est euh, menottes et remboursements forcés et consorts. Bon, bref, vous avez compris, mais c'est une réalité, il y a des étudiants américains qui, pour éviter ça, se sentent obligés de quitter le pays. D'ailleurs, c'est souvent des étudiants américains, enfin pas souvent, mais ça peut être des étudiants américains qui n'ont pas eu leur diplôme, parce qu'il faut savoir que le taux de défaut, euh, du coup, sur ces prêts est deux fois plus élevé parmi ceux qui n'ont pas eu leur diplôme, malgré leurs prêts que ceux qui ont eu leur diplôme, parce que du coup, avec le diplôme, égale plus haut salaire, etc., etc. Je te fais pas de dessin. Donc, je vous ai parlé juste avant de l'augmentation des prix, des frais de scolarité aux états unis Entre 87 et 2007, les frais de scolarité aux états unis ont plus que triplé avec 327 d'augmentation. Ces frais augmentaient euh, donc du coup par an deux fois plus que l'inflation elle-même. Donc les... les <rire> c'est dingue genre. On était sur du 6 à 9 par an d'augmentation des frais de scolarité en moyenne. Et en fait, pour comprendre euh, cette situation, il est important de se plonger un petit peu dans l'histoire des états unis Mon but, c'est pas juste de venir vous sortir des chiffres et vous dire bah voilà, regardez, euh, ça a augmenté pourquoi ça a augmenté Alors en se plongeant un petit peu dans l'histoire, à l'époque de la guerre froide du coup les états unis ont peur de tomber en arrière technologiquement face à l'URSS d'accord C'était l'époque euh, les débuts des progrès de la science les euh, navettes spatiales la course à la lune tout ça tout ça et c'est une grande peur au niveau des états unis une grande peur qui va être maté matérialisée du coup par des actes et notamment lors d'un discours de Eisenhower qui va du coup multiplier les actions pour favoriser le développement des études supérieures dans le pays via différentes lois comme par exemple une qui s'appellera le National Defense Education Act de 1958. C'est une loi du coup qui va faire en sorte que les budgets de certaines branches de l'éducation, de certains secteurs de l'éducation, vont être considérablement rehaussés pour favoriser du coup l'éducation de certains. C'est pas la seule loi, il y a une autre loi qui s'appelle le Higher Education Act et qui a permis aux études de s'ouvrir à plus de monde et notamment aux plus pauvres. Donc quand je vous dis ça, ça a aussi été du coup le fait de favoriser l'accès aux prêts également. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était beaucoup moins cher parce que le système était un petit peu différent. Il y avait plus d'argent qui était pris en charge par la société. En gros, ce risque d'études et cette capacité de faire des études aux états unis était plus, euh, on va dire, assumé par la masse, tandis que maintenant, c'est un risque qui a été individualisé. Comment est-ce que ce risque a été individualisé Je vais vous le montrer. En 81, arrive un nouveau président au pouvoir. Ce président, c'est Ronald Reagan. Et Ronald Reagan, il arrive au pouvoir avec une politique euh, spéciale, une politique bon, il doit vous parler à l'heure actuelle de toute manière. C'est une politique qui est vouée à faire réduire les taxes et les impôts des Américains, Classe moyenne Les plus riches Tout ça Tout en contrôlant Les dépenses publiques Bon rien de nouveau sous le soleil. Mais le résultat de cette politique, ça a été que les budgets alloués à l'éducation se sont retrouvés rabotés, d'accord Beaucoup de ces budgets-là se sont retrouvés rabotés. Du coup, ça a touché euh, l'éducation et la capacité de prise en charge par certaines écoles, par certains états, et ce qui, pour le tout, a fait augmenter le prix de ces études-là. D'après le College Board, le coût des études dans une école privée, c'était 17 400 dollars par an, et 7 900 dollars par an pour une école publique. Donc, école privée, 17 7400 dollars, école publique, 7900. Dix ans plus tard, en 90, juste après que Ronald Reagan soit passé par là, le coût avait augmenté de 17400 à 26 26000 dollars par an pour les écoles privées et de 7900 à 9800 dollars pour les écoles publiques. Les écoles publiques ont un petit peu moins augmenté, mais c'était perceptible du coup ce côté augmentation du coût des études. Les coûts augmentent en même temps que la société américaine se développe autour d'un modèle économique qui est très très très axé autour du prêt et du crédit, que ce soit pour une maison, pour des études, et aussi pour la consommation via les cartes de crédit, etc, etc. Et en plus de ça, il faut comprendre qu'à partir des années 2000, il y a eu euh, beaucoup de lois qui ont permis l'éclosion, notamment sous Georges Bush, des euh, écoles privées pour profit. Donc c'est-à-dire c'est des écoles privées qui ont pour but de faire du profit, c'est des vraies entreprises, d'accord Et euh, qui ont, je crois, triplé le taux d'étudiants qu'elles accueillaient entre 2000 et 2010, parce qu'il y en a eu de plus en plus qui ont ouvert, parce que leur ouverture a été favorisée par des lois. Sauf que les écoles privées, comme on a dit, elles sont là pour faire du bif. Donc du coup, augmentation des coûts, encore une fois, d'inscription tout simplement parce que l'accès au prêt était favorisé. Donc du coup, des écoles qui se disent, comme je vous ai dit plus tôt, ah bah, de toute façon, les étudiants, même s'ils sont pas prêts, même s'ils ont pas le niveau, ils auront leur prêt facilement. Donc on peut se permettre d'augmenter tout ça, parce qu'il faut qu'on fasse du bif, etc. etc. Sauf qu'un des problèmes qui se posent aux États-Unis, c'est que tu ne peux pas te déclarer en banqueroute pour arrêter de payer ton crédit à la scolarité, contrairement à d'autres types de crédits. Donc en général, par exemple, quand tu es dans la barbe à merde aux États-Unis, notamment parce que tu as des soucis avec ta carte de crédit, des choses comme ça, tu peux te déclarer en banqueroute et te retrouver à soi étaler ton soit l'avoir complètement annulé selon les cas. Okay Le problème, c'est que dans la plupart des cas, dans euh, les crédits qui sont liés aux études, tu ne peux pas simplement te déclarer en banqueroute, tu dois faire une procédure supplémentaire en justice, d'accord, qui est chère, coûteuse et qui en plus est souvent manipulée par les institutions et les banques qui euh, vont utiliser deux procédés pour manipuler ceci. C'est simple. Il y a un étudiant qui a un prêt étudiant à rembourser, ok. soit il va se déclarer en banqueroute, etc. Mais bon, ça va pas fonctionner pour son prêt étudiant, donc du coup, il va juste des fois avoir une période qui peut être plus étalée, des trucs comme ça, ou alors complètement faire défaut ce qui est possible. Soit il va essayer de faire cette euh, action en justice pour essayer de se retrouver déchargé de son crédit. Donc son but ça va être de montrer que son crédit n'a pas réellement servi à lui payer des études qui lui ont été utiles, ou alors qu'il est complètement dans la merde et qu'il qu n'a plus moyen de payer. Et les procès vont se passer de deux manières. Soit les institutions et les banques se rendent compte que le mec en face risque de gagner son procès, auquel cas ils vont souvent essayer de proposer un settlement, c'est à dire ils vont essayer de proposer un arrangement pour du coup pouvoir euh, on va dire soit percevoir qu'une partie de la somme soit accepter que la personne en face ne rembourse pas ou peu ou pas ou qu'une partie, un truc comme ça donc proposer un settlement pour pas que ça crée de précédent, pour pas qu'il y ait un jury qui juge la chose et euh, ils vont aller au bout des choses quand ils sentent que leur, pro, euh, enfin, que le, leur procès, ils sont capables de le gagner. Pourquoi Pour histoire de créer des précédents qui leur sont favorables en fait. Donc ils vont au bout quand ils sentent qu'ils sont capables de le gagner et ils vont pas au bout quand ils sont, sentent qu'ils sont capables de le perdre. Pour que si d'autres cas similaires se posent, et bah du coup ils sont capables de dire ah bah regardez d'après l'autre procès qu'on a gagné avec des conditions similaires, et ben bah, on est censé gagner machin, nana, Donc remboursez nous vous avez compris Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu de la manipulation Mais bon il y a des gens qui s'y connaissent Dix fois plus que moi en droit Donc si c'est quelque chose de normal les commentaires Youtube vous sont euh, dédiés Donc je vous ai parlé des banqueroutes Je vous ai parlé de l'augmentation du coût des études Je vous ai parlé des conséquences de cette dette américaine Et il faut savoir du coup que cette dette Des étudiants américaines, enfin, américains pardon, Est un réel, une réelle question euh, publique Là-bas il y a un gros débat public autour Avec pas mal de politiciens Comme par exemple Elisabeth ou même Joe Biden à une époque qui euh, du coup proposait de pouvoir annuler une partie ou alors entièrement cette dette pour faire en sorte que du jour au lendemain des dizaines de millions d'Américains puissent gagner en pouvoir d'achat de manière assez nette et du coup pouvoir stimuler la demande ce qui permettrait de pouvoir encore plus relancer l'économie américaine. Bon c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en réalité si des dizaines de millions d'Américains se retrouvaient du jour au lendemain avec beaucoup plus de moyens, il faudrait que derrière l'offre puisse suivre et si l'offre ne suit pas bah, ça va aussi faire augmenter les prix pour tout le monde mais après derrière ça va aussi faire augmenter les importations. Bref, c'est un bordel économique, je ne vais pas réellement rentrer dans les détails, mais ça a été estimé, notamment par le Bard College Levy Economics Institute. D'après eux, donc c'est d'après eux, le PIB américain pourrait gagner, si une telle décision était prise, entre 80 et 100 milliards de PIB annuels, si euh, d'un coup, tous les étudiants qui possédaient une dette qui traînait, étaient annulés. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de ces dettes-là qui sont en défaut, il y a pas mal d'étudiants qui avaient notamment contracté des prêts entre 2003 et 2004, soit à peu près un étudiant sur quatre qui a pu faire à un moment défaut sur sa dette, il y a euh, 10% des dettes actuelles euh, des étudiants américains qui sont estimées en retard, donc c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont plus remboursé depuis plus de 90 jours, mais il faut savoir que ça va être un truc qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur, parce que on était sur 1000 milliards il y a 10 ans, là si on est sur 1800 milliards, c'est des sommes absolument colossales, j'ai le sentiment, à titre personnel, oh, sans gros hashtag analyste, parce que je suis pas un gros gros économiste, mais que ça va être quelque chose qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur et de poids. C'est donc pour ces raisons-là que la puissance du geste de Evan Spiegel et la réaction des jeunes étudiants qu'on a pu voir en début de vidéo. En gros, concrètement, ce qu'on a vu, c'est des jeunes étudiants qui apprennent d'un coup, qui n'auront pas à passer 10, 15, 20 ans de leur vie à devoir rembourser plusieurs milliers de dollars par mois, et c'est pour ça qu'on a eu des réactions aussi vives. C'est pas simplement des étudiants, voilà, on vous fait un petit coup de pouce, c'est réellement révélateur de tout un système, d'accord, qui souffre de ça, tout un système qui subit ça, et un système qui n'est pas seulement représenté par ces quelques étudiants qui pleurent parce qu'ils ont eu une opportunité absolument dingue offerte par quelqu'un, mais euh, c'est quelque chose qui est réellement porté par des dizaines de millions de personnes là-bas et qui constitue euh, un problème euh, en devenir ou alors qu'il déjà. Après bien sûr, mon but c'était de vous présenter, de vous expliquer la puissance de ce geste, pas branler le, le PDG de Snapchat de dire waouh ouais, quel roi putain le frère et tout machin. Je sais pas si c'est un bon, je sais pas si c'est pas un bon, mais en tout cas le fait d'annuler euh, ou de prendre en charge c'est d'être des étudiants d'une promotion d'une école qu'il a fréquenté, euh, bah ça en tout cas était sans doute un gros boost d'image, mais sans, surtout un geste très puissant de sa part offert en l'occurrence. Voilà voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça change un petit peu. Euh, J'ai essayé d'être le plus clair possible, le plus intelligent possible c'est sur un sujet un peu plus technique c'est l'économie j'ai bien sûr quelques références et quelques lectures dessus donc je pense pas être complètement hors sujet mais il y a peut-être certains points où j'ai peut-être été un petit peu flou ou pas parfait d'accord donc vous avez l'espace commentaire pour éventuellement me corriger si j'ai dit des bêtises ok si j'ai vraiment dit à un moment une grosse bêtise j'épinglerai le commentaire comme ça vous êtes là oh putain qu'est ce qu'il a peut-être dit d'ingri à un moment tac quelqu'un qui s'y connaît peut-être mieux que moi peut me corriger je n'ai pas la fierté de ne pas reconnaître mes erreurs je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à les amis bisous